Bonjour. Alors, bienvenue dans cette vidéo sur la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Aujourd'hui, donc, on va corriger un exercice qui porte sur un problème d'alignement de séquences de nucléotides, donc, dans le domaine de la génétique de la bioinformatique. Alors, je rappelle qu'avant de voir cette vidéo, vous trouverez euh, en description les liens vers trois petites vidéos qui présentent cette technique de modélisation par les chemins ou de programmation dynamique. Aujourd'hui, on se penche sur la correction d'un exercice type. Alors, Cet exercice, c'est l'exercice 6.26 du livre Algorithms de Dagouta, Papadimitriou et Vazirani. J'ai mis euh, en lien dans la description euh, le PDF euh, de ce chapitre sur la programmation dynamique avec tous les exercices, dont celui-là. Hein, je vous invite à aller lire l'énoncé originel euh, avant de, et d'essayer de, de le faire avant de voir cette vidéo. Alors je vais rappeler ici l'énoncé du problème. Donc on a un alphabet constitué par les bases, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine, et en entrée on a deux gènes, un gène X euh, qui a N nucléotides, et un gène Y qui a m nucléotides. Et on, on, la question qu'on se pose c'est la question de la proximité entre X et Y. Donc, le contexte est le suivant, on a un nouveau gène X, et un gène connu Y en particulier, un gène dont on connaît déjà la fonction. Et si X est suffisamment proche de Y, on pourra peut-être en déduire des choses sur la fonction de X, qui est un, un nouveau gène qu'on vient de découvrir. Donc on va s'intéresser au problème de la distance entre X et Y, et de trouver de, et cette distance va être calculée en les alignant. Alors, on va utiliser comme fil rouge un peu les, un exemple qui est le suivant, avec deux gènes X et Y qui sont donnés ici, donc ATGCC pour X et TACGCA pour Y. Alors, les deux gènes vont être proches si on arrive à aligner les nucléotides correctement. Alors, voilà un exemple d'alignement de ces deux gènes. Et dans, cette, dans cet alignement, vous pouvez voir qu'on a inséré des blancs. Donc, les, les tirer ici, ce que je vais considérer comme étant des blancs. Ça, c'est parce qu'au fil de l'évolution, il y a des mutations qui se produisent, donc il peut y avoir des suppressions, des insertions, etc. dans les séquences du génome, et que pour retrouver la proximité entre deux gènes, il faut s'autoriser éventuellement à décaler les séquences avec des blancs. Donc voilà un alignement possible de ces deux séquences. Alors pour savoir si c'est un bon alignement, et bien on a aussi en entrée une matrice de score, delta, qui nous donne pour chaque paire de nucléotides une valeur numérique constituant le score, c'est-à-dire le gain à aligner ces, chaque paire de nucléotides. Donc par exemple cet alignement ici, il a le score suivant, son score est la somme des scores des alignements individuels. Donc blanc avec T, A avec A, etc. Voilà le score de cet alignement. Et ce qu'on cherche donc à faire, c'est à placer les blancs pour maximiser le score. Alors, si on, on résume la question, là voilà il s'agit de donner un modèle de chemin, un programme dynamique, qui prend en entrée deux séquences de nucléotides X et Y, une matrice de score delta, et qui renvoie un alignement de score maximum. On cherche un algorithme de complexité O de nm, hein, parce que l'algorithme naïf, qui serait l'algorithme exponentiel, lui, chercherait toutes les possibilités de placement des blancs. Cet algorithme-là aurait une complexité exponentielle et ne passerait pas du tout à l'échelle. Donc on veut faire ici un modèle de chemin. Voilà. Alors, juste pour le problème, euh, on imagine que... X est un nouveau gène et qu'on a une banque de gènes existantes et qu'on cherche, dont on connaît les fonctions, et qu'on cherche si x est proche de certains d'entre eux. Donc on va appliquer cette. on va résoudre ce problème pour chacun des gènes de la banque de questions. Donc il faut un algorithme très efficace qui va déterminer le score ou vraiment la proximité entre x et chacun des gènes de la banque. Voilà, alors je vous invite à essayer d'abord de faire cet exercice par vous-même. De prendre s'il faut une ou deux nuits de sommeil avant de vous remettre à l'ouvrage et avant euh, de regarder la suite de cette vidéo. Alors, donc j'ai rappelé ici en haut de l'écran les deux gènes XY et l'alignement qui nous sert d'exemple hein, pour ce, cette vidéo. On cherche à faire un modèle de chemin. Donc on, on cherche quels vont être les sous-problèmes à ce problème-là. Hein, donc ce qui est au cœur de nos modèles de chemin, c'est que une solution optimale de notre problème est faite avec les solutions optimales de problèmes restreints. Donc c'est ça qu'on va chercher à identifier, quels sont ces sous-problèmes. Alors supposons que cet alignement-là soit vraiment de score maximum, que ce soit un alignement optimal. Est-ce qu'on peut trouver des sous-problèmes qui sont eux aussi optimum au sens de l'alignement Une idée, par exemple, c'est de couper un endroit l'alignement, par exemple ici, sur ce, sur ce trait, et de constater que... Et eh bien si cet alignement-là est optimal, alors l'alignement pour les séquences de gènes qui sont avant, donc AT et TAC, et eh bien cet alignement-là est lui-même maximum. Ah, S'il y avait une façon de placer les blancs qui produisent un score meilleur pour ces deux sous-séquences, AT et TAC, alors on aurait un score meilleur pour euh, l'alignement complet, ce qui est une contradiction puisqu'on l'a supposé optimal. Donc il faut bien qu'un alignement optimal soit fait avec des alignements de séquences partielles qui sont eux-mêmes optimaux. Ça c'est la propriété fondamentale, c'est celle qu'on a déjà, euh, à partir de laquelle on a démarré ce cours sur les chemins, en disant tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Donc là on a une propriété semblable, hein. tout alignement de sous-séquences de gènes euh, doit être optimal dans, une, dans un alignement euh, optimum. Ce serait une façon de le dire. Donc, on a identifié là un sous-problème qui va nous donner le modèle de chemin, puisqu'on a un sommet dans, ce, dans le graphe par sous-problème. Alors ici, le sous-problème, si on, on part de, de, de l'alignement de AT versus TAC, là, on va constituer un sommet. Comment est-ce qu'on peut le restreindre à des questions, à des sous-problèmes plus petits ben, Par exemple, donc on peut imaginer qu'on va aligner T avec un blanc, et traiter ensuite le sous-problème de l'alignement optimum, optimum entre A et TAC. Ça, ce serait un premier prédécesseur de notre sommet, ici. Avec sur l'arc, le gain à aligner T avec un blanc. Donc ce serait une déjà une première façon de restreindre ce sous-problème-là à un problème de taille plus petite dans lequel on a traité la fin des deux séquences, d'une certaine façon. Une autre façon de faire serait de d'aligner T avec C, et de résoudre le problème de l'alignement optimum entre A et TA. Voilà une deuxième restriction possible de ce sous-problème. Et il y en a aussi une troisième, c'est d'aligner blanc avec C. Donc Ce qu'on voit, c'est que les sous-problèmes qu'on est en train de considérer, eh ben, ils portent sur les, la taille des séquences partielles qu'on considère, hein, sur les deux extrémités des deux séquences. Donc voilà notre modèle de chemin. Alors pour bien le comprendre, on va le dessiner sur euh, l'ensemble du problème. Alors si on le dessinait pour l'ensemble du problème de, de cet exemple, ce serait un graphe trop gros. Donc je l'ai fait simplement pour le problème de AT versus TAC. Et le voilà. Donc on retrouve le, le, le sommet correspondant au sous-problème de l'alignement de AT et TAC. Et on voit le graphe dans lequel on va chercher un chemin, en particulier un plus long chemin parce qu'on est en train de maximiser. Alors dans ce graphe, il y a le principe général, c'est-à-dire qu'un sommet, d'une façon générale, a trois prédécesseurs, ici, correspondant à chaque fois aux trois façons de euh, traiter les extrémités des deux séquences, pour restreindre d'une unité la taille des séquences correspondantes. Alors pour mieux, mieux comprendre le graphe, ce qu'on peut faire, c'est chercher à retrouver un alignement. Par exemple, celui qui est en haut, ici, à gauche, il doit correspondre à un chemin dans le graphe. Donc Où est-il Le voilà Hein, si on part de la source, ici, on commence par aligner blanc avec T, puis A avec A, T avec blanc, et blanc avec C. Donc voilà le chemin qui représente l'alignement en question. Donc il faut que puis chaque chemin représente une solution réalisable du problème, ici un alignement, et puis que chaque solution réalisable, chaque alignement, soit représenté par un chemin dans le graphe, pour qu'il y ait une équivalence entre les modèles, entre les problèmes. Alors, par ailleurs, il faut que la distance d'un chemin euh, ce soit le gain euh, d'un alignement. Hein, pour que de cette façon, si on a bien ça, eh bien, on a bien le fait que le problème d'alignement de séquences correspond au problème de chercher un plus long chemin dans ce graphe. Alors un plus long chemin entre la source et le sommet qui constitue ici le problème d'aligner les deux séquences qu'on s'est données AT et TAC. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause éventuellement pour bien analyser le graphe et bien comprendre qu'on a effectivement ici un modèle de chemin. Alors, pour écrire ce graphe d'une façon plus générale, je vais simplement examiner les sous-problèmes. Donc on a dit, les sous-problèmes dépendent de la taille ici, des deux séquences. Donc, un sous-problème de taille iJ, on le ramène à un problème de taille soit i-1J, soit iJ-1, soit i-1J-1. Avec en, payant, en gagnant à chaque fois, en ayant à chaque fois le gain correspondant à l'alignement de xi avec un blanc, un blanc avec yj, ou les deux extrémités alignées ensemble. Alors, puisqu'il n'y a que les extrémités, finalement, qui caractérisent le sous-problème, je pourrais écrire ça d'une façon plus claire, juste en écrivant les paires euh, des détails, ij, i-1j, etc. Donc voilà le, le modèle, mon modèle de graphe général. Alors, je vous laisse écrire au propre vraiment le modèle de graphe, je ne vais pas le faire là davantage, je vais plutôt me pencher sur euh, l'équation de récurrence. Donc je rappelle ici ce modèle de graphe, et j'écris simplement l'équation de récurrence du problème dynamique bah, en écrivant l'équation de Bellman euh, de ce, dans, de, du problème de chemin dans ce graphe. Donc, comme j'ai un sommet par paire iJ, bah, je note F iJ, la valeur maximum d'un alignement du, des, des séquences restreintes au I premier nucléotide de X et au J premier nucléotide de Y. Ça, c'est mon sous-problème, et ça, FIJ, c'est la valeur optimum de ce sous-problème. Et mon modèle de graphe me donne directement l'équation de Bellman, hein puisque le plus long chemin pour atteindre IJ, c'est le max entre venir de I-1J plus la distance euh, sur l'arc en question, et le maximum entre venir de I-1J-1 -1 plus la distance sur l'arc, etc., donc je retrouve ici dans mon équation de récurrence les trois possibilités pour maximiser, euh, pour obtenir la valeur optimum de euh, FIJ, pour obtenir la valeur de FIJ. Donc une façon aussi de voir cette équation de récurrence, c'est de penser le, la démarche comme une décomposition du problème en sous problèmes Ici, on aurait pu écrire, plutôt que d'écrire le modélographe, on aurait pu chercher à écrire ça directement, à écrire qu'en en fait, on ramène un problème IJ à ces trois problèmes-là, i-1j-1, ij-1, i-1j. Donc ça, c'est plutôt la vision de la décomposition en sous-problème. Donc source transparente, vous avez à la fois la vision graphe et la vision décomposition en sous-problème. Et les deux visions sont en fait représentées par une équation de récurrence qui est, qui est exactement l'équation de Bellman dans ce graphe-là. Voilà. Alors je vais terminer l'écriture de, de l'équation de Bellman. Donc ça, c'est la formule générale. Et puis il faut quand même que je traite les cas particuliers. Hein, ils sont là. Donc dès que j'ai une séquence qui est épuisée, ici, dès que j'ai j qui vaut 0, ben, il faut que je complète euh, avec des blancs en face des nucléotides restants pour x. Donc c'est ce cas-là. Pareil, dès que j'ai i qui vaut 0, il faut que je complète avec des blancs en face de y. Donc, et puis, quand les deux valent 0, il faut que je termine et que j'ai ma condition d'arrêt. Que f de 0, 0, vaut 0. Donc ces cas-là, ça correspond à j égale 0, i égale 0, ou les deux euh, ensemble. Donc je, le, je trouve ça plus clair de mettre directement les valeurs ici à 0 dans la formule, et donc voilà l'écriture générale de mon programme dynamique sous forme d'équation de récurrence. Alors je répète, c'est bien l'équation de Bellman dans le modèle de chemin qu'on a déjà présenté. Voilà la solution de cet exercice. Alors si je résume la démarche pour pouvoir la refaire sur d'autres euh, exercices, on est parti du problème et la première chose qu'on a faite, c'est de chercher les sous-problèmes en se posant la question, bon qu'est-ce qu'on peut dire de la structure d'une solution optimale Et c'est là qu'on a identifié qu'on pouvait l'exprimer en fonction de solutions optimales de séquences partielles. À partir de là, il y a deux façons d'aller plus loin. Soit on, on est plus à l'aise pour écrire le modèle de graphe euh, correspondant dans un graphe sans-circuit, donc le modèle de chemin, soit on, on, on visualise les choses comme un, une décomposition en sous-problèmes. Et ces deux visions-là, une façon compacte et formelle de les, de les donner, parce qu'elles sont équivalentes, c'est de donner l'équation de récurrence, ou l'équation de Bellman de ce modèle de chemin. Voilà. Alors, à partir de là, euh, on, a ré, on a répondu à la question, parce qu'on peut directement en dériver un algorithme, ici, qui est toujours équivalent, finalement, à... Résoudre un problème de, de chemin plus long, plus court ou, ou autre hein, dans un, un graphe sans circuit. Donc c'est équivalent à faire un parcours de graphe dans l'ordre topologique. Alors je n'écris pas l'algorithme ici, il faudrait organiser les boucles pour traiter les sous-problèmes du plus petit au plus grand pour parcourir ce graphe dans l'ordre topologique. Et calculer euh, f de ij à chaque étape. Voilà. Donc la complexité, cet algorithme va bien être en nm puisque le nombre de sommets de ce graphe, hein, j'ai autant de sommets que de paires IJ, euh, que, euh, correspondant à toutes les, les sous-séquences possibles, et les tailles des sous-séquences euh, possibles. Voilà. Alors, je vous invite à faire les exercices dans le livre de Dagupta, 627, 628 jusqu'à 630, qui sont tous des exercices inspirés du domaine de la bioinformatique. Donc, il y a des questions de distance entre gènes, comme celle qu'on vient de traiter, de séquençage de, du génome, donc vous savez, quand on séquence le génome, on obtient plein de petits bouts de séquences de nucléotides, et toute la difficulté est de bien les remettre dans l'ordre pour avoir le génome complet. Et puis il y a aussi des exercices qui, qui consistent à reconstruire des arbres phylogénétiques. Voilà, donc tout ça sont des questions, des, des problématiques de, de la génétique et qui sont traitées en bioinformatique. Et tout ça, toutes ces questions relèvent souvent de modèles de chemin ou de programmes dynamiques. Voilà donc la prochaine fois on corrigera un exercice qui dans le milieu de l'astrophysique sur la recherche d'exoplanètes. Voilà, bon cours.